Ah putain, c'était vraiment immonde. Ah putain, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas bon. <rire> Vas-y, coupe de secondes, je vais aller voler. Avertissement Je voudrais m'excuser par avance de la mauvaise qualité des scènes de dégustation. Rien de tout cela n'était prévu, et le choix des produits sélectionnés n'est que pur hasard. En voici donc le best-of pour éviter les scènes inintéressantes. Salut tout le monde Est-ce que vous connaissez la gastronomie islandaise Non Non Non Eh bien, on va déguster ça ensemble Allez, on y va Salut tout le monde, je suis en Islande, dans la chambre d'hôtel Aujourd'hui, une petite vidéo dégustation des produits que j'ai trouvés dans les supermarchés du coin Et je suis avec madame, qui ne veut pas montrer son visage Parce qu'elle n'est pas maquillée, <rire> non je déconne, parce que c'est un homme Coucou Allez c'est parti, on déguste <rire> Ça, kinda keffar Kinda kefa Plus on dirait du fromage, mais il y a marqué lambe. Mais normalement quand il y a marqué lambe, là il faut mmh. C'est un peu salé, c'est des rillettes de mouton, c'est vachement bon. Ah oui ça sent bon. C'est hyper salé mais c'est très bon. Bon, alors suivant, on va goûter. Du... Oh non Oh tu commences déjà <rire> Du ha-c-car, du hackar, du. du. bref on s'en fout, ça doit être du, du requin. Oh non mon dieu A ce moment précis de l'histoire Je ne savais pas que cette préparation consistait à enfuir la chair du requin dans le sol pendant environ 6 mois Puis à la faire sécher dans un séchoir entre 2 et 4 mois J'ai pas envie de goûter ça <rire> ah. Oh putain putain oh. Pourquoi j'ai mis ça Attends sens ce que ça sent putain, Ah ça non j'ai pas, pas envie de ça S'il te sens plaît sens moi ça, ça sent entre le, le doigt dans les fesses et l'animal mort <rire> oh. oh mon dieu Oh oh oh je vais dégueuler. Mais pourquoi tu commences par ça Ah oh putain, faut que je le ferme vite. Oh Alors en ça fait, ressemble. ça ressemble à des petits morceaux. Oh mon dieu. C'est oh mon pétillant. Elle est Oh mon dieu. Tu veux goûter Non. C'est bon ça tourne J'ai de la Voici très rapidement quelques extraits des autres produits dégustés Mais étant fade et ayant peu d'intérêt Je passe directement au final Bon pour le dernier Je vous ai gardé je Ça je pense que ça doit être le meilleur Ça s'appelle Lifra Putain déjà, tu peux pas mettre des lettres comme ça Il Ça euh, vu la tête que ça, en fait euh, je travaille en cuisine et pour moi, ça ressemblait à un haggis Pour ceux qui connaissent... Putain c'est sache. Normalement le haggis c'est irlandais Très très sympa ce présent Oh mon dieu la couleur Ah ça ressemble à un pâté au fait Tu du saucisson Non, merci <rire> Ah putain, Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas bon. <rire> Alors, comment vous dire On sent le goût d'agneau, on sent le goût de graisse d'agneau, et ça c'est pas bon. C'est comme du, du, du, du pâté loupé dans lequel on doit mettre du pain. Je pense qu'il doit y avoir du pain. Du coup, c'est de la merde. Bon voilà c'est terminé, le résultat c'est que tout ce qui se trouve en Islande c'est dégueulasse, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine Voilà voilà j'espère que ça vous a plu, c'était mon petit cadeau de l'Islande pour vous, alors si vous avez aimé un petit commentaire pour me le faire savoir, le pouce bleu qui fait plaisir, je vous fais des bisous et je vous dis Popcorn Studio